Cet homme est sur le point de vous balancer la plus grosse chose que vous n'avez jamais eue entre les mains il va vous balancer la plus grosse formation que vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer surtout qu'elle est absolument gratuite et si je dis gratuite c'est gratuite chez gratuite il n'y a rien qui va vous demander il n'y a rien qui va vous demande, ok il s'appelle Jean-Luc Montagudo voilà ce qu'il vous dit voilà tout est là les copains et il donne un lien qu'il va vous donner dans la description en première ligne vous cliquez dessus vous allez être en contact avec lui il va vous demander votre nom et votre euh, adresse email et il va vous donner tout il doit y avoir quelque chose comme 18 vidéos pour vous former et il va vous montrer tout, tout, tout. Jamais vous n'aurez l'occasion de rencontrer une opportunité aussi précieuse que ça. Je continue ce qu'il vous envoie comme message. Cette démarche est une nouvelle fois bénévole. J'espère de tout cœur qu'elle vous aidera à réussir ce que vous souhaiterez entreprendre j'y ai vraiment mis tout ce que j'ai appris durant ces dernières années je suis extrêmement fier de vous proposer cela aujourd'hui n'hésitez pas à partager cette vidéo formation vous voyez il va vous donner la formation et il va vous demander de partager aussi cette formation à vos proches amis etc je continue je pense sincèrement un simple partage peut aider beaucoup de monde je vous souhaite le bonheur de tout cœur. avec amour jean-luc montagudo de mon côté moi je vous partage ça je vais mettre tout ce texte bien entendu dans la description avec le lien précieux que vous devez bien entendu appuyer dessus il va rien vous demandez, c'est bénévole, c'est complètement gratuit, gratuit, gratuit, gratuit, de chez gratuit. Donc, euh, c'est le meilleur cadeau que vous ayez jamais euh, reçu sur Internet. Ok Voilà. Donc, euh, je vous laisse, bien entendu, euh, découvrir tout ça. C'est vraiment, si vous voulez euh, arriver à réussir sur Internet, ben, c'est exactement ce qu'il vous faut. Okay. Sur ce, bon, je termine, je vous laisse bien entendu découvrir la chose et puis bonne chance et à demain. Merci beaucoup.